Il faut une télécarte. Je voudrais une télécarte. 40 francs, monsieur. Merci. 44 86 32 40. Allô? Bonjour. Je voudrais parler à M. Pasquier. Ne quittez pas. Je vous passe sa secrétaire. C'est pour M. Pasquier. monsieur Pasquier n'est pas là. Vous pourriez rappeler plus tard? Il est 10h moins 10. Rappelez à 10h. D'accord. Je le rappelle dans 10 minutes. Au revoir monsieur. Merci, au revoir. Je voudrais une télécarte. J'ai un rendez-vous. Je suis en retard. J'arrive dans 20 minutes. Merci. Dépêchez-vous. Soyez poli, jeune homme. 44. 86, 32, 40. Allô? Bonjour. Je voudrais parler à Monsieur Pasquier. Ne quittez pas. Je vous passe à secrétaire. C'est pour Monsieur Pasquier. Je voudrais parler à M. Pasquier. Excusez-moi, je vous entends mal. Vous pouvez parler plus fort? Je voudrais parler à M. Pasquier. Monsieur Pasquier n'est pas là. Vous voulez laisser un message? J'ai un rendez-vous avec lui. Je suis en retard. Je prends un taxi et j'arrive dans un quart d'heure. Monsieur Pasquier est en retard lui aussi. Merci, au revoir. No, about who? Et mon rendez-vous Il n'est pas là. Bonjour, je suis Vincent Dubois. Monsieur Pasquier, Monsieur Dubois est là. Ah non, il est trop tard, je ne veux pas le voir. Nous allons apprendre à téléphoner je téléphone à monsieur Cadel vous êtes bien le 42 58 84 61 non vous avez fait un mauvais numéro Oh pardon! Je cherche le numéro de téléphone de M. Cadell dans l'annuaire. Ah, voilà. 42, 58, 84, 60. On peut aussi chercher le numéro de téléphone de M. Cadell sur le Minitel en composant le 11. C'est l'annuaire électronique. Allô Allô Vous êtes bien le 42 58 84 60 Allô Je vous entends mal. Allô Vous êtes bien le 42 58 84 60 Allô oh Je vous entends très mal. La ligne est mauvaise. Allô Allô Elle a coupé. Il faut une télécarte. Nous allons téléphoner avec une télécarte. Je voudrais une télécarte. 40 francs, monsieur. Merci. On achète les télécartes à la poste, dans les bureaux de tabac. Dans les kiosques à journaux, dans le métro. Allô, j'écoute. Allô, Monsieur Cadel, s'il vous plaît. C'est de la part de qui? De la part de Monsieur Durand. Monsieur Cadel n'est pas là. Rappelez plus tard. On peut aussi téléphoner avec des pièces de monnaie. 5 francs, 2 francs, 1 franc et 50 centimes. Allô? Établissement Cadel, j'écoute. Allô? Je voudrais parler à M. Cadel, s'il vous plaît. De la part de M. Durand. Ah, un instant, s'il vous plaît. M. Cadel est en ligne. Pouvez-vous rappeler plus tard? Bon. D'accord. Bonjour, ici Monsieur Durand. Je voudrais parler à Monsieur Cadell. Monsieur qui Monsieur Durand. Vous pouvez épeler votre nom. D U R A N D. Ne quittez pas. Allô, oui. Bonjour, Monsieur Cadell. Si vous êtes à Paris, et que vous vouliez téléphoner en province, il faut faire le 16, puis le numéro de votre correspondant en province. Ici le 93 37 41 54 à Nice. Mais si vous êtes en province, à Nice, pour téléphoner à Paris, il faut faire le 16, tonalité, puis le 1, et les 8 numéros de votre correspondant. 16, 1, 42, 58, 84, 60. Allô, j'écoute. Si vous voulez téléphoner à l'étranger, il faut faire le 19 suivi de l'indicatif du pays. Allô, monsieur Durand Oui, c'est moi. Il l'heure. L'émission est terminée. Au revoir.